La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, euh, sera-ce le mien aujourd'hui Je grince un petit peu des dents, je suis un petit peu atteint de bruxisme quand je lis Tinder dans le titre de la vidéo. Je crains un peu la redite, mais manifestement vous êtes des dizaines à m'avoir signalé celle-ci. Découvrons si la brunette du jour a innové ou a fait quelque chose de particulièrement transgressif sur Tinder juste après juste après. Ah, ah, du, du, du, du, du. Tu connais le point commun entre la reine d'Angleterre et ma tournée pas sur le physique Bah elles sont mortes toutes les deux. <rire> la prochaine tournée s'appellera les médias. La dernière fois, c'était cinq ou six petites villes. Là, c'est trois plus grosses. Lausanne, Bruxelles, Paris. Dans cet ordre, le 22, le 24 et le 26 novembre. Date et info à l'écran. Les réservations ne sont pas encore techniquement ouvertes, mais comme on dit dans le jargon, réserve ta journée ou ta, ta soirée. Et si tu veux être sûr, sûr, sûr et certain, de faire partie des premiers à recevoir le lien un petit mail à nonoatomedinfluence.com avec en objet liste d'attente 2 points le nom de ta ville et je te promets que tu seras le premier à être recontacté. Mon projet s'appelle Quarantine, sur Tinder. J'ai eu 40 dates avec 40 utilisateurs différents, un par jour. Chaque date pouvait durer au maximum 24 heures, suite à quoi je supprimais le profil. Je ne pouvais plus le recontacter et lui non plus. L'expérience consistait à appliquer ce processus industriel à un cadre romantique. Même si j'avais l'impression d'avoir rencontré l'amour de ma vie, ce qui m'est arrivé pendant certains dates, je devais le, le supprimer. Mais écoute, salut toi, euh, comment on va te prénommer, on va l'appeler, on va l'appeler Montserrat, hein, ceux qui ont fréquenté un petit peu l'Espagne le, et particulièrement la Catalogne euh, verront que, que c'est à peu près la plus grande probabilité, parce que si je reconnais l'accent, so uh, ça doit être de là-bas. Hostia punto Bande de petites merdes. Alors, donc une artiste contemporaine, ça va sans dire, euh, fait de son corps, on ne sait pas, mais en tout cas de son temps et de ses soirées, l'objet d'une expérimentation, euh, on va dire, artistico-sociale. Donc ça, ça a tout. Pour nous intéresser. En plus, c'est logotisé Brut. Et on sait que Brut avec combini c'est un petit peu les deux timbres qui ne déçoivent jamais. Mais je ne comprends pas exactement l'enjeu. Enfin, L'art contemporain est un art dont l'œuvre ne s'apprécie que parce qu'on a une explication, un décodage, une espèce de métalangue qui, qui, qui l'accompagne. Voilà. Et là, je trouve cette langue ou ce sous-titre un petit peu déficient. Tu as appliqué le côté routinier, répétitif et besogneux de la soi-disant euh, industrie, même si c'est plus vrai, mais enfin peu importe, à, à la rencontre. Mais en fait, euh, ça me paraît un combat d'arrière-garde, parce que les premiers à l'avoir fait et à l'avoir mesuré étaient des hommes, j'en avais d'ailleurs rencontré un à l'époque, euh, il a un petit peu changé de vie et de carrière depuis. Il, il se faisait appeler Stéphane Rose. Et je l'avais rencontré entre, entre deux livres. Je crois qu'il venait de publier euh, misère-sexuelle.com, quelque chose comme ça, qui relatait euh, également une consommation assez frénétique de rendez-vous sur, sur les sites de, de rencontres. À l'époque, je crois que c'était Mythique qui tenait lieu de référence. C'était pré-Tinder. Je crois que c'était juste avant sa so la sortie de son livre sur son obsession pour les rookies, mais qui n'était paradoxalement pas celui pour lequel je l'avais rencontré. Et je lisais également, à l'époque où je n'étais paradoxalement pas sur ses applications, je lisais le blog de quelqu'un qui y était, et blog qu'il avait surnommé en hommage à Steinbeck, qui est un de mes écrivains préférés, avec Bromfield et d'autres. Alors, est-ce que c'était une souris et des hommes, ou des souris et un homme, quelque chose comme ça Et il relatait, lui également, une centaine de rendez-vous qu'il avait obtenu, je crois, en l'espace d'une année sur, sur les réseaux. Alors, vous allez me dire, euh, c'est très étonnant qu'un homme, euh, a fortiori quand il a euh, pas forcément de capital physique comme les deux dont, dont on parle, euh, et ni à l'époque de capital euh, notoriété et encore moins économique, même si ça a un petit peu changé depuis pour Rose, pas le physique, c'est assez étonnant qu'un homme puisse obtenir 100 rendez-vous en ligne. Oui, effectivement, mais on parle d'une époque où, ce principe d'application n'étant pas encore mainstream, les critères de décision étaient un peu moins arbitraires. Euh, moi, J'ai vu des gens à l'époque, je n'y étais pas, mais je me souviens d'amis en école d'ingénieur et autres, qui réussissaient à avoir plusieurs dizaines de, de rendez-vous et qui étaient estomaqués que moi. Je rencontrasse des, des femmes dans la vie, dans la vie réelle, et, et ils se vantaient ensuite, par, euh, par forme de comparaison jalouse, d'en de, rencontrer plus que moi. Moi j'ai la chance d'être dans une polygamie, euh, comme on dit, positive. Oui mais eux c'était en, <rire> en ligne, donc ils pouvaient avoir 15 rendez-vous en ligne, avoir 15 rendez-vous dans le réel, il faut quand même euh, aller au charbon, bref. Donc en fait, ce type de, non pas de transgression, mais ce type d'emballement de, de, de la machine, car c'est un petit peu en fait pousser l'application, pousser l'algorithme dans une logique de fuite en avant et se faire une orgie euh, non pas gustative. C'était très excitant, mais j'en ai encore le, le goût. Euh... Euh, comme dans le film, là, avec de funès, c'est pas la grande bouffe. C'est le grand remplacement des rendez-vous, on pourrait dire. C'était un roman ou un essai d'anticipation à écrire il y a 20 ans. Et il a été écrit il y a 20 ans. On en verra aux, aux dates de sortie des souris et, et, et des hommes et euh, misèresexuel.com. On parle de trucs qui sont sortis il y a 20 ans. 20 ans plus tard, nous présenter une expérience en faisant totalement tabou la rasa de ce qu'on fait les gens 20 ans avant, me semble euh, soit inconsistant, soit orgueilleux, soit bête, soit les trois à la fois. Par exemple, je me rappelle du numéro 23. Oui, alors là, c'est un petit effet de manche. En les numérotant, évidemment, c'est une petite gifle oratoire, au sens où elle pouvait très bien euh, se souvenir, à défaut de dire un nom, mais elle pouvait se souvenir d'un prénom, d'un surnom, au pire d'une lettre. Mais non, elle les numérote pour les déshumaniser encore, euh, encore plus. Donc moi, comme je n'aime pas qu'on désu... qu déshumanise les hommes, ni les femmes d'ailleurs, mais là en l'occurrence elle le fait sur des hommes, on va leur donner un prénom, donc le 23 on va l'appeler, je ne sais pas, Michael par exemple. Hein. Ça lui va bien le 23 à Michael. On a une ressenti une connexion, connexion très forte, comme si on s'était rencontrés dans une autre vie. Autre vie. Euh... Oui, alors pour une artiste qui est censée avoir préparé ton exposition depuis des années, tu t'exprimes un peu par des lieux communs, hein, parce que franchement, euh, on s'est rencontrés dans une vie antérieure, euh, tu dois être le genre de femme qui a, si, si, si tenté qu'elle ait déjà abordé un homme dans sa vie, a dû lui dire « est-ce qu'on ne s'est pas déjà, déjà vu ?». Voilà. Et je trouve que c'est peu créatif pour un artiste, artiste qui est censé être un épigone du créateur, il n'y a qu'un vrai créateur. C'est le divin, l'artiste n'est qu'un épigone du créateur. C'est pour ça qu'on appelle un artiste un créateur. Mais euh, là, tu ne crées pas grand-chose. Tu Malheureusement, à l'instar de beaucoup de femmes, tu, tu copies. Et c'est assez, assez triste. Monserrat, on l'a vu quand elle s'est un petit peu redressée. Euh, on ne voit pas si, comme disait Pierrot, le roi du tango, on voit pas si elle a de quoi s'asseoir, mais on voit qu'elle a de quoi respirer, en tout cas. Monserrat est dans une démarche très artistique de, de choix de la non-esthétique. Ou plutôt du non-choix de l'esthétique. C'est-à-dire que je décris une expérience mettant en scène la séduction en me présentant comme un être quasiment agenré, c'est-à-dire euh, avec sourcils non épilé, non maquillé, dans un maillot de corps neutre, avec d'ailleurs un, un, un, un soutien-gorge assez, assez infâme qui fait deux espèces de, de, de, de poches, le tout dans une pièce non éclairée, avec une mono-source de lumière blanche. Mon anecdote, les amis, se situe dans cette forêt. On ne sait pas comment elle se présentait au rendez-vous, mais il aurait été, par exemple, intéressant, pour le journaliste de Brut, de comparer son profil Tinder à celui-ci, afin de voir si les hommes venaient voir une femme féminine, ou s'ils venaient voir une, une artiste agenrée en Marcel de Routier. Oh avec un soutien-gorge très laid. Voilà. Ça, ça, ça, par exemple, vous allez me dire, c'est un pervers. Je ne suis pas un pervers, ce n'est pas mon expérience. Je dis simplement qu'il faudrait comprendre si, un, si elle avait un profil avec photo ou sans, quels aspects de son physique et de sa personnalité elle a mis en avant, qu'est-ce que ces 30 hommes sont venus rencontrer principalement. Et moi, je veux faire... Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ces détails seront absents et qu'encore une fois, on ne comprendra strictement rien de son but sinon que d'avoir voulu copier mal ce que des hommes ont fait 20 ans avant et, et mieux. Et d'ailleurs, pour ne pas être taxé de l'éternelle misogynie, si vous connaissez des ouvrages féminins précurseurs de ce type de soi-disant expérience sociale, c'est-à-dire remontant au début des années 2000, Mentionnez-les en commentaire et je les ajouterai en post-production. On les ajoutera en description de la vidéo, enfin je les, je les mentionnerai ultérieurement. Mais à ma connaissance, les hommes ont ouvert la voie au début des années 2000 et qui désormais nous fait euh, 50 dates, 30 dates, on renverra d'ailleurs à l'expérience qui remonte à quelques années là, euh, que j'avais nommé je crois 50 boudins pour une dinde ou quelque chose comme ça, ou une petite sud-américaine sans cou avaient convoqué un parterre d'hommes, euh, pour la plupart sportifs et pas trop mal de leur physique, pour ensuite les éliminer un par un au titre d'une litanie de critères. Et ils avaient consenti, pour la plupart, à cette humiliation publique. Et bien, désormais, euh, on a des Montserrat avec des soutifs mongolfières et des euh, latino-américaines euh, naines sans cou. Et moi, j'ai baisé une naine. Ok, non, on va parler sérieusement, là. Qui se permettent, en fait, de disposer d'hommes comme des sujets d'expérience, et ceux-ci ne demandent pas leur reste. Euh, messieurs, vous y, vous y contribuez, hein, à, encore une fois, euh, à ne pas être assez sélectif, à ne pas être assez exigeant, à, à vous satisfaire de rendez-vous dans des conditions où vous vous faites exploiter, et bien vous permettez à ces femmes, ensuite, de, de vous utiliser comme sujet de leur, de leur expérience. Hein, C'est votre faute, après tout. Moi, je vous préviens. J'étais déjà au date suivant et j'arrivais à la fin des 24 heures du date de la veille. Donc j'étais à mon date, on dînait, et j'ai dit au oh, mec Je dois aller aux toilettes. Aux toilettes, j'ai envoyé un message à cet utilisateur en disant Je suis vraiment désolé, mais je dois te supprimer. Et je l'ai supprimé. Je, je ne comprends pas dans quel but. C'est-à-dire que tu exprimes une forme de contrition, de regret, et tu te livres à une expérience d'une certaine forme de violence psychologique, mais une violence retournée vers soi-même, un petit peu comme l'expérience le, du McDonald's pendant 30 jours d'affilée, était une forme de violence corporelle, puisqu'à la fin, je crois que l'auteur du film, qui était auteur-réalisateur, et je crois que c'est même lui qui s'y était adonné, il a fini quasiment, euh, peut-être pas à l'hôpital, mais très, très, très euh, souffrant euh, d'indigestion, de nausées. Eh bien, euh, il l'avait fait dans un but de mettre en avant les effets à long terme d'une consommation effrénée de junk food. Et effectivement, nous n'avions, à l'époque, pas d'autres témoignages que le sien pour voir l'évolution physique de quelqu'un qui consommait des produits sucrés, transformés et gras au quotidien, et on le voyait blanchir, jaunir, verdir, prendre le teint cireux, devenir plus adipeux, etc. Là, en fait, de la manière dont c'est présenté, on ne voit aucune transformation, on ne devine rien de ce qu'elle en a tiré, et on se met tout simplement, si on a de l'empathie et de la gentillesse, mais la gentillesse bien comprise, hein, un garçon gentil n'est pas un gentil garçon, on se met à la place de ces hommes, pas des 30, parce que sur 30, il bah, y a certainement une vingtaine de boulets, et allez, il y a peut-être que 5 ou 6 qui valaient quelque chose. Hein. Je dirais pareil si c'était des, des femmes, mais si je le disais des femmes, bien sûr, ça serait de la misogynie, alors que quand je le dis des hommes, aucun ne m'écrira pour dire que c'est de la misandrie. Donc peut-être que 20, elle peut les oublier en une seconde. Il y en avait peut-être dix de courtois sympathiques et pas inintéressants. Sur ces dix, il y en avait cinq de potentiellement détables et certainement deux ou trois de fréquentables avec beaucoup d'agréments. Beaucoup et tous ont été euh, injustement et arbitrairement ghostés. Et ça fait quand même beaucoup de souffrance. Alors le, le mot souffrance est peut-être exagéré, mais ça fait quand même beaucoup d'incompréhension, beaucoup de regrets, beaucoup de non-explications toute cette fange, tout ce malentendu accumulé pour une œuvre artistique qu'on ne voit pas, qu'on ne devine pas. Comment transformes-tu cette expérience humaine Comment la réifies-tu Comment en fais-tu un objet d'exposition, de dissertation, de contemplation Qu'est-ce qu'on a à discuter devant toi, sinon que tu t'es fait inviter 30 fois à dîner mmh. Puis je suis revenu à mon date en cours. J'ai fini mes spaghettis, mon dîner, et voilà. J'étais vraiment triste, c'était dur pour moi. C'était dur, parce que j'aimais vraiment cette personne. Je sentais une vraie connexion. Mais en même temps, je me disais, comment tu peux ressentir ça Comment tu peux réellement te dire que c'est la personne avec qui tu voudrais passer le restant de tes jours Mais qu'est-ce qu'elle raconte Mais elle est l'objet de confusion mentale, cette femme. On te parle d'un premier rendez-vous. Tu n'as pas à faire au premier rendez-vous des conjectures sur le restant de tes jours. Sinon, tu es malade. Il y a un problème. Si tu ne le connais que depuis... Tout ce que tu as de lui, c'est une photo. Une description et 24 heures passées ensemble. Attends, ce sont des rendez-vous de 24 heures ou des rendez-vous d'un café ou d'une soirée Encore une fois, les, les bonnes questions ne sont pas posées. Ce n'est pas la même chose de passer 24 heures avec un inconnu ou de passer 40 minutes avec un inconnu ou une soirée. Ce n'est pas la même chose de les passer à 10, à 10 heures du matin, à 17 heures du, de, de l'après-midi ou à 22 heures du soir. Il manque absolument tout. Pour en déduire autre chose que la confusion mentale en fait de, de, de l'artiste. Je me demande même si, si cette confusion mentale, elle ne va pas en conclure par une espèce de nausée qui va la rendre à voilée à vapeur, euh, voire d'ailleurs à la fin uniquement à vapeur. Comment tu peux être aussi sûr que c'est la personne avec qui tu veux être Mais l'environnement et l'application vous font croire que ça marche comme ça. Ah, alors c'est pas de sa faute, évidemment. Si elle est l'objet de confusion mentale et qu'elle confond le niveau d'intérêt avec la feuille de route, qu'on appelle chez nous le secret agenda, on peut avoir une inclination pour quelqu'un sans attraction physique. Il y a des gens qui nous émeuvent ou qui attirent notre sympathie et que l'on n'a pas envie d'avoir dans, dans, dans son lit. Il y a des gens pour qui on peut avoir une attraction sans avoir un intérêt. Il y a des gens pour qui on, va, on peut avoir un intérêt sans avoir une feuille de route en commun. Il y a des gens avec qui on peut avoir une feuille de route en commun sans avoir l'un des paramètres précédents. Quand on décline une espèce de chose monolithique en petites briques faciles à comprendre, ensuite on fait de la mécanique avec les relations. Et quand on fait de la mécanique des relations, bah, il suffit de lire les témoignages sur mes, sur mes conférences, sur mes travaux, etc. Tout devient extrêmement logique. Pas artistique, certes, mais logique. Là, le problème avec Montserrat et son soutif, mon c'est que je ne vois pas la logique, je n'apprends rien, et ça ne me séduit pas artistiquement. Moi, je veux bien ne rien comprendre, il y a des albums de musique auxquels on ne, on, ne, on ne comprend rien, mais qui nous bercent, qui nous émeuvent, qui nous choquent. Là, je ne suis ça ne parle ni à mon intellect, ni à ma sensibilité, ça ne parle à rien, en fait. C'est le rien parlant du rien, au titre d'un défi qui n'est même pas un défi, puisque les hommes informés savent très bien que n'importe quelle femme, dans n'importe quelle tenue, peut avoir un rendez-vous par jour, tous les jours de sa vie avec un homme différent, depuis l'avènement d'Internet et, et, et des réseaux et des applications. Donc, on n'apprend rien dans le déplaisir, et sans aucune production artistique sincère. Moi, je dis euh, bravo Brut, bravo Montserrat. Bah écoutez, euh, ma vidéoscopie est un peu euh, à la hauteur des contenus que vous me suggérez, donc attention quand vous me taguez, hein, vous me taguez VDSCP sur les réseaux sociaux, demandez-vous bien, enfin euh, je, je pense que là c'est un vœu pieux et que je demande un peu beaucoup, essayez de vous demander avant, par hasard, il y a une plus-value, et il y a une nouveauté dans ce que vous m'envoyez, hein, pour qu'on ne tourne pas toujours en, en rond, Voilà, sans vouloir vous jeter la pierre, Pierre. That it is like this. Les gens se sentent vraiment très seuls. Je ne sais pas si c'est à cause de notre mode de vie moderne, ou quoi. Je leur demandais souvent... Oui, alors euh, en fait, Monserrat a un certain talent de chanteuse, hein, pas de chanteuse d'opéra, mais un certain talent de choriste, choriste des mots creux. Je leur demandais souvent, qu'est-ce que tu recherches sur Tinder Il me disait, je veux juste parler à quelqu'un, avoir une amie. Alors je leur demandais... Mais tu n'arrives pas à trouver d'amis autour de toi Et il répondait Non, je me lève et je vais bosser de 9h à 18h. Je ne sais pas si c'est parce que je faisais cette expérience à Taïwan. Peut-être que si je l'avais fait ailleurs, j'en tirerais d'autres conclusions. Mais la plupart des utilisateurs voulaient juste me demander Comment ça va Tu as passé une bonne journée Qu'est-ce que tu as fait Oui, alors là un j'en <rire> plus. De contexte structurant qui est le continent et la culture des, de, de l'environnement dans lequel elle a fait le test, est énoncé dans les 20 dernières secondes de l'entretien, alors qu'on devait commencer par ça. Il est évident que sous un régime chinois, un régime russe, un régime européen ou un régime américain, la logique... Du dating est distinct, mais manifestement, Brut n'a pas remarqué que ça pouvait avoir une, une, une, une influence. Enfin bon, bref, passons. On dirait que dans ce contexte de possibilités infinies, l'amour n'est pas vraiment possible. Mais moi, je veux bien qu'on parle de contexte d'infini possibilités, mais il faut genrer tes assertions, chérie. Les possibilités sont infinies. Pour une femme, euh, on va dire au capital physique modeste, elles ne le sont absolument pas. Elles sont au contraire extrêmement limitées pour un homme sans qualité comme disait robert musil donc en fait non seulement on n'apprend rien mais tu continues à euh, faire de la propagande et du prosélytisme idiot pour tes auditeurs en prétendant à l'homme médiocre à l'homme moyen et à l'homme sans qualité qu'il aurait du bout de son doigt des possibilités infinies alors que on connaît tous des gens qui euh, quand ils euh, remplissent un profil à peu près sympa et honnête en fait n'ont aucun contact et j'en connais qui n'ont euh, pourtant qui sont euh, euh, des gens euh, de qualité par ailleurs, sur, dans certains plans, qui n'ont en fait euh, jamais de, de rendez-vous quand ils ne jouent pas les codes. Tu te plains de la même façon, Montserrat, que euh, les réponses à tes questions étaient stéréotypées, mais il faut bien voir que ce sont les codes de la plateforme. Et que les rares fois, je l'ai déjà répété à d'innombrables reprises, vous pourrez au moins noter la cohérence où je m'y suis inscrit, c'était une fois à l'étranger, à Barcelone, il y a des années, parce que je m'ennuyais, je connaissais personne, et euh, 15 jours en France, au début de la mode de Tinder, parce que tout le monde en parlait, je voulais comprendre si avènement d'un nouveau monde ou pas, il y aurait, Eh bien quand je répondais autre chose qu'une réponse euh, stéréotypée de l'inconscient collectif à une question, j'avais généralement trois petits points ou un blanc, et finalement tout ce qui marchait, c'était... L'idée reçue, la, la, la, la plus éculée, la démonstration de valeur la plus, la plus vulgaire. Euh... Et la seule compétence qu'on acquiert, c'est celle de savoir tout recommencer à zéro. Attends, c'est que ça euh, eh bien, merci journaliste, équipe brute, montage, Ben, Césarie. Hein. Merci de nous avoir volé euh, 3 minutes 26 de, de, de notre temps. Si vous trouvez encore transgressif ou intéressant de vous intéresser à la mécanique, des rencontres sur ce, type de, sur ce type de plateforme. Il y a les articles de l'époque sur mon site, j'ai dû en, en, en condenser au moins euh, une dizaine ou une douzaine. Il y a les livres euh, des gens qui ont fait l'effort de les écrire à une époque où c'était encore un peu nouveau. Et puis si vous aimez bien la redite, ou le Néon webcam, ou le soutien gorge montgolfière, eh bien vous avez, euh, vous avez Montserrat, voilà.